Bonjour la communauté, bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, nous continuons avec la création de notre site. Le design que nous sommes en train d'exécuter, c'est celui-ci. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de... de pied de page. Donc, on va parler de cette partie-là. D'accord euh, Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent C'est ça. Jusqu'à présent. Donc, on n'a pas mis d'effet dessus. Ça, je vous laisse les effets. Hein vous vous occuperez de ça alors maintenant ce que je veux faire ce qu'on va faire aujourd'hui hein, comme je viens de le dire la dernière fois on avait parlé de tête donc aujourd'hui on parle de pied de page pied de page on regarde on descend jusqu'ici ok pied de page on va dire que notre pied de page partira de là jusqu'en bas ok donc on a une bannière avec des photos dessus on a une bannière ici on doit, on doit avoir une carte, on a une bannière et ça, c'est une boîte avec du texte des images dessus, d'accord. Donc, pour le créer, on va aller tac, on va dans en tête sur le côté pied de page, pardon, pied de page, on va l'appeler pied de page site. Okay page, site super, super, hein, tac. Et on va aller dessus. S'il veut bien, on ramène notre première bannière ou panneau si vous voulez. Hein. Bon, ça, ok. Pensez que euh, on réduit tout ça, blablabla. Je supprime le test là. Tac. Ok. Et je vais ramener une image dessus. Bam. Je change le fond. Je change le fond. Je vais mettre une couleur blanche. On est là. Et on descend le fond est tout blanc. D'accord. Je mets ça après. On vient ici. Et c'est super. Je prends cela, je vais changer d'image. On va changer d'image. Donc ça, c'est pour mettre les logos des partenaires, vous savez. Les logos des partenaires, on va aller les choper quelque part. On descend, sport, choisir. J'ai craqué, donc j'ai, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai téléchargé tous les logos voulez pas le faire mais j'ai craqué hmm alors hack, alors ça tout, tout. bon je l'ai pas fait dans l'ordre c'est pas bon ça sauf que il faut que je regarde cela -là, là il faut que je les supprime parce que c'est en doublon dessus déjà maintenant donc ça je vais le supprimer oui. celui-ci je le supprime oui. Je remonte, comme ça, ça va m'éviter. les. Alors, ça, si je le supprime, oui, je le supprime, oui, et euh, celui-là aussi, je pense, je le vire. Ouais, C'est là aussi, je le le hein. OK, il faut n'y en ait pas deux, comme ça, pareil. Alors, donc, on parlait de logo, de partenaires. Euh... Quel est le premier 1, 2, 3, 4, 5. Lotus. Ok, on a dit ça. On duplique. pas dupliquer ce qu'il faut. Je on supprime ça. duplique. Puis oui, qu'est-ce qui passe On duplique. 2, 3, 4, 5. Bon, moi je laisse comme ça. Euh... Celui-ci, je vais dessus. Changer l'image. On va mettre celui-là. Celui-ci on va dessus. On va mettre celui-là. Celui-ci on va dessus. On va mettre celui-là. Et euh, celui-ci, euh, c'est même plus... Euh, bon, je vais le faire dans l'ordre, hein, c'est pas obligé, mais... On va changer l'ordre. C'est celui-ci. Alors, on va ranger tout ça. Tac. Tac. Tac. Tac. Et tac. On va essayer de les aligner. Hop, hop, hop, hop. On va voir ce que ça donne. Alignement, bon, ça donne ça à peu près. Bon, on va dire que c'est bon hein. parce que c'est la tête. Euh, taille. Limon aussi. Tac. Il descend un peu. comme ça. Autre chose que okay, je peux faire. Je vais aller regarder la version mobile. Version mobile. Le <rire> Pardon, désolé. Post L'atéral minimum <rire> minimum minimum minimum minimum retourne sur notre version PC on enregistre tout ça ok deuxième étape Deuxième étape, on ramène cette bannière, D'accord où on va mettre notre carte dessus. Si je regarde ça ici, ça donne quoi On voit que la carte. Donc un second panneau. On remonte, on va aller chercher le panneau. Tac, on met là. Et on va rajouter, on va mettre sur le panneau ce qu'on appelle un iframe, d'accord Et grâce à l'iframe, on va intégrer notre plan ou notre carte. Alors, iframe, il est là. C'est pas dans le personnel. C'est dans Ajouter élément autour iframe. D'accord. Je prends ça et je le mets là. Celui-ci, je le vire. Ok. Je peux lui donner la taille que je veux. Pour le moment, je laisse comme ça. On verra après. Une fois qu'on aura intégré la carte. Euh, ça a une bordure. Je veux que la bordure soit enlevée. Tac, je la vire la bordure. Pour trouver une carte, vous allez sur Google Maps. Google. Google. Bon google maps ok et vous tapez euh, vous tapez votre l'endroit euh, hein, où vous êtes on va dire paris par exemple là. on habite à paris tac ils me sorti la carte de, de paris c'est super et nous on veut l'intégrer donc on clique sur partager on va voir ce qui va se passer la dernière fois, on devait cliquer sur partager, intégrer une carte, contenu, copier, contenu HTML. On descend. Oh, oh, oups, oups, oups. On retourne là. Pardon, on travaille ici. Et on est sur l'iFrame. Hein. On va en général. Et donc, intégrer. Pour que ça épouse vraiment l'écran hein, comme on a envie. On va changer les dimensions là on va mettre 100% ok comme ça on pourra l'adapter à notre façon il n'y aura pas une forme fixe 100% appliqué tac et j'ai ma carte c'est pas super ça donc si on veut on met un tout blanc euh, ce qu'on peut faire aussi je vais juste vérifier un truc je vais voir si je peux l'étaler sur toute la longueur, c'est-à-dire que ça aille, ça couvre tout le cran. Je vais voir euh, concernant la taille. Euh, bon, je ne peux pas. Bon, j'ai pas la fonctionnalité, genre euh, que ça couvre toute, euh, toute la page. Je n'ai pas, pas cette fonctionnalité-là. Donc, du coup, je suis obligé. je vais voir, Maximum, on s'en fout de ça je vais la au maximale donc euh, je peux pas le faire donc soit bon je laisse comme tel ou je l'élargis un peu plus bon, moi je vais laisser comme ça, comme ça je vais sur je vais sur J'ai l'impression que je n'étais pas sur le sur l'iFrame on recommence taille je ah. j'étais pas sur l'iFrame mais n'empêche que je l'ai pas quand même j'ai pas. Je devais avoir une, une fonctionnalité genre que le... la carte couvre en fait toute la bannière à l'infini quoi. Mais bon, on l'a pas. On l'a pas. C'est sur certaines fonctions, mais c'est pas surtout à part. Ah tiens. Pleine largeur. C'est ça. C'est ça que je cherchais. C'est ça que je cherchais. Super. Je l'ai. Donc je retire ma parole. Je l'ai. Du coup, euh, voilà, ça couvre tout, euh, je trouve que c'est super. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut On veut... On, veut euh, on va rajouter une autre bannière. On rajoute une autre bannière. D'accord Celle-ci, on peut l'agrandir un peu plus si on veut. D'accord Je vais aller regarder au niveau de la taille, hauteur. Hauteur. Je peux... Pardon c'est trop grand ça peut réduire un peu plus on peut réduire un peu plus donc cassant c'est pas mal un ah, cassons. ok pour le moment laisse comme ça on va rajouter une autre bannière tac on va dessus panneau ajouter et du coup notre nouvelle bannière on veut que ça soit toute blanche alors toute blanche on supprime ça super c'est supprimé on descend un peu plus on Bon, oui. on va faire ça ici. Taille, taille, taille. D'accord. Étant donné qu'on va me... on va rajouter, un... il y aura, un... comment on dit, un... euh... une boîte qui va dépasser un peu. Je pense que ça vaut la peine hein, qu'on ait un peu de. On a un peu de marge quand même, d'accord. Donc on a ça, on a notre bannière, c'est super. On va enregistrer tout ça. Notre bannière est enregistrée. On peut remonter. J'ai une potion qui a. Ok. Donc, Des sauts. Bon, on va faire ça comme ceci. On là. Ok. Ensuite, euh, cette bannière, on l'a grandit un peu plus. Oh. Bon, pour le moment... On laisse ça sur 900, Dans quelque chose de ce genre, on l'enregistrerait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de rajouter une boîte, une boîte qui doit dépasser un peu, d'accord, qui doit dépasser comme ça, Un peu, beaucoup, bon, c'est à vous de voir. Donc on rajoute notre boîte, notre boîte. On cherche cette boîte. Alors. Elle est là, elle est là, on l'a ramener ok, au moins je la laisse assez grande, je vais faire ça comme ça, on verra si ça vaut la peine de, de l'élargir autant autant. Euh Bordure non arrondie, ok, et si je regarde sur la version JPay, il y a un peu d'ombre sur la version JPay, hein. donc on va mettre un peu d'ombre dessus, on va laisser l'ombre, on va laisser l'ombre tel quel. mais les bordures, on va pas les arrondir. 0 encore au dessus la taille dans la hauteur on remonte celui là comme ça et il est là donc on veut voir sur quoi il est réellement. Donc il est sur celui-ci. On est d'accord. Et on va la remonter. On va la remonter un peu. Et on centre. Super. On enregistre tout ça. Ok. Donc une fois que c'est fait, on a l'effet là qu'on recherche. Maintenant. On va rajouter notre logo. On va dire Vas-y. Ou plutôt votre logo Notre logo mettez la couleur que vous voulez pour l'écrire de toute façon il faut qu'il y ait un logo là bas on va mettre ça comme ça tac on le centre s'il veut bien être centré juste en dessous qu'est ce qu'on a juste en dessous on a un menu d'accord c'est quoi comme menu on va aller regarder de plus près donc c'est le même menu qu'en haut pratiquement hein. pratiquement il y en a qui il y a des trucs qui manquent dessus donc euh, si vous le souhaitez vous ramenez votre menu dessus euh, je dis le même, le même menu qui est en haut donc le menu euh, qui est sur la le menu qui est sur euh, euh, sur l'entête donc on va voir ça tout à l'heure comment est-ce qu'on ramène un menu déjà créé après c'est les trucs de réseaux sociaux je pense vous voyez, réseaux sociaux donc soit vous ramenez chaque image et vous alignez d'accord soit vous utilisez la barre soit vous utilisez la barre donc c'est vous qui c'est vous qui voyez hein. c'est vous qui voyez dans notre exemple là, on va pas se casser la tête on va utiliser on va utiliser la barre sociale Ok, c'est Hop, on ramène ça. Il n'y en a que 4, hein. de toute façon, pas plus. Ok, on va centrer ça. On va aller dessus. Changer Facebook. Changer Twitter. Changer. Bon, je l'ai pas celui-là, donc je vais mettre une autre à la place. Et LinkedIn, je l'ai pas non plus, donc je vais mettre autre chose à la place. D'accord, après c'est vous qui voyez, vous mettez ce que avec les bons liens. On réduit ça un peu parce que c'est trop gras. D'accord, donc vous rajoutez votre menu en haut si vous le souhaitez. Est-ce qu'ils ont mis un effet sur le menu Je vais juste regarder. Ou c'est juste simple. là Je pense que c'est juste simple, c'est juste le test. Ouais, comme en haut. Donc on continue. Après, vous avez vos horaires les oreilles d'ouverture pour ça en fait il faudra créer des boîtes des box d'accord on crée un box pour ça un box pour ça et un box pour, pour ça d'accord donc premier box du coup ça va faire boîte sur boîte hein. euh, premier box on y va alors ajouter une boîte élément boîte donc ici ce qu'on veut c'est oreille d'ouverture donc on va mettre ça nous horaires OK je remets encore du texte élément texte mettre par exemple lundi ça peut ça est ce que lundi mardi et samedi ok moi on va faire lundi dit avant vous dit et ici par exemple voir mettre samedi ça samedi et tout ça on va réduire 1 1 on peut mettre ça comme ça, mettre ça comme ça, mettre ça comme ça pour tout aligner. On va là Hop, hop, hop, hop, hop. Comme ça, tout est aligné. C'est pas ce qui s'est passé. Alors, je clique dessus, je vais rendre ça gras, je sélectionne ça, ça, je les aligne, ok, j'enregistre tout ça, on va mettre des traits, je mets des traits, retour. On descend, on prend un trait, on le met là. Ok, faut qu'on l'a mis là. On travaille sur le trait. On bordure. On veut que ce soit comme ceci. On veut que ce soit du 1. On peut laisser comme cela. On peut dupliquer. Tac. Dupliquer encore d'acc et un truc de ce genre, ok. Celui-ci, si on trouve que c'est pas assez long, on peut l'allonger un peu plus. Ça match avec les autres. Le cadre, si on trouve que c'est pas assez grand, on l'agrandit un peu plus. et On peut mettre les horaires, donc. Euh on va mettre un truc genre, on va dupliquer celui-là. OK. 7 heures. 18 heures. Non, stop, ils sont très motivés. Bon, ici on va mettre 9 heures. Là. Ici on duplique. On va mettre 7 heures. Quand tu veux, hein. tu me donnes la main. Hop et on duplique à 20h hop dit Ok. On peut arranger un peu plus. Ok. On peut enregistrer tout ça. Si on veut que tout soit aligné. Tac. Tac. Ok, on est comme ça. On enlève de nouveau la boîte. On va enlever la bordure. On n'en a pas besoin. Donc, bordure, on vire ça. Tac, on enregistre. Ok. Si on regarde ici. nous contacter adresse numéro téléphone email skype tous ces euh, tous ces tests là par exemple si on veut que ça soit un peu plus petit on peut aussi le faire d'accord on peut les rendre un peu plus petits. c'est à vous de voir hein, si vous trouvez que c'est trop grand etc vous voulez. Euh, vous les mettez un peu plus petits. Euh, si on va regarder la version, on duplique ça, pardon. Puis après, on va regarder la version mobile. Alors, celui-ci, je peux pousser un peu vers l'extérieur. mettre par exemple nous con adresse 13 rue des lunas que sont de 15 12 ans on, on comme ça, pareil, on vire ça, les traits on n'en a pas besoin. Les oreilles non plus, les supprime. Ok. c'est pareil je vais par exemple là ok là si on veut le faire comme on fait on peut centrer comme ça numéro téléphone téléphone 00 euh, 33. 1. On sait rien. 1, 20, 56, 13, 41. On va dire ça comme ça. On éventer le numéro. Et samedi, c'est quoi dire Email. Email contact contact at site point ok fais ça comme ça vois-tu hop on centre tout on centre tout celui-ci aussi on le centre on peut réduire cette boîte on peut ramener ça en haut centré, centré, centré, centré. si vous voulez vous rajouter votre skype et autres hein, comme ils ont fait celui-ci si je le centre ça donne ça d'accord euh, Peut-être qu'on peut réduire un peu les traits et euh, pour que cette boîte soit moins, soit, soit moins large. Donc on peut bosser là-dessus. Euh, donc là je suis un peu, de sorti, je suis en train de sortir du, de la boîte. C'est pas sérieux, c'est pas cool. Enfin, en même temps. Tac. Quand tu veux. Donc, tu fais ça okay. et tu fais ça ça, ça, ça hop ok, c'est pas mal et si on veut dupliquer ça par exemple là on peut dire j'ai Notre actualité, on va dire. Notre actualité. nos actualités c'est pas si on le met en privé etc donc là du coup hein, si vous il ya des, des tweets des trucs etc ou des articles que vous proposez pour suivre votre blog vous mettez un hein, vous mettez cela ok si vous voulez vous le justifier vous les justifiez après vous faites comme vous voulez vous pouvez aussi prendre là, du test là vous avez le choix vous faites ce que vous voulez ok c'est votre site vous le gérez comme vous avez envie Hop. Hop. ok on fait ça on réduit un peu là. On prend ça, tac, tac, tac Si vous voulez mettre des icônes à côté, etc., vous y allez hein. si, Par exemple, on veut rajouter hein, des icônes à côté comment commence à un code Twitter C'est je pense Purée n'a pas trouvé le mal écrit quoi j'en sais rien en fait Hop. Ah, et là. là par exemple là je peux dire je peux dire que je veux que ce soit de couleur grise comme ça, ok, c'est plus sympa. Hein? Ok, on met ça là, voilà. Voici le drapeau Twitter. Hop. Je veux que ce soit gris comme ça. Ok. Donc là, vous vous amusez, vous faites ce que vous voulez. Si on va regarder euh, sur notre... Euh, on a tout ça. Newsletter. Si on veut par exemple mettre euh, de la newsletter. La dernière fois, je vous avais dit que... Selon la façon dont vous créez votre formulaire hein, de mailing boss, vous pouvez avoir un truc sympa. Donc, on va essayer de reproduire ça ici. Je vais juste prendre, je vais le faire directement, je ne vais pas m'embêter avec. D'abord, ramener un texte qui va s'appeler newsletter. Quand tu veux. news le on va mettre ça en gras ok si par exemple là bon, on va aller choper notre formulaire d'email marketing je vous avais dit qu'il faut obligatoirement le bouton Donc, euh, le bouton c'est obligé Donc, du coup, on va prendre newsletter, tuto. Vous voyez. Donc, là, on avait créé hein, juste avec euh, l'email. Donc, il n'y a que l'email, il n'y a qu'un seul champ. Quand on regarde ici, euh, je vais prendre plutôt là. On voit que c'est un peu décalé, etc. Bon, voilà. Ils, là, ils ont assez d'éléments. Et puis, si on rajoute notre newsletter, notre newsletter, en fait. Dépasse tout, donc oh, après, nous on peut réarranger comme on, comme on a envie, on n'est pas obligé de faire exactement comme eux ils ont fait. Sinon, si on a beaucoup de tests, ça, ça ressemblera à la même chose. On peut le centrer, nous, si on le souhaite. Donc, on peut le mettre là, ok on le met là. Et après, pour le reste, vous savez ce qu'il y a à faire. Euh, je vais changer juste ça. S'il veut bien me donner la main. Je vais changer juste ça. Tac. Je vais avec des trucs comme ça. Alors. Hop. Alors, je centre ça le centre aussi celui-là. Ok. Donc vous savez comment travailler, hein, modifier les couleurs, etc. On l'avait déjà fait quand on travaillait sur le quand on travaille sur le truc d'enregistrement d'inscription de... dans... sur la page. Donc allez regarder le cours correspondant et vous modifiez ça à votre convenance. Voilà, une fois que c'est fait. Vous avez créé votre pied de page en dessous. Ce qu'on peut faire, donc le bouton aussi, vous changez le message dessus. Vous savez ce que, vous savez comment gérer ça. Et en dessous, par exemple là, là, on a notre bannière qui descend jusqu'ici. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter un petit test en disant copyright, euh, etc., blablabla. Comme eux, ils ont fait ici, tout doit réserver 2020. Hein. Donc on va faire. Euh, euh, on va aller faire un truc sympa je vais prendre une bannière existante là et on va récupérer des éléments dessus Tank. pied de page pied de page on est une page pas légale pied de page ouais, j'ai oublié eux ils l'appellent bas de page puis je sais même pas pourquoi euh, ils ont traduit comme ça euh alors ce que je recherche c'est juste ça en fait c'est juste ça d'accord on va le choper c'est juste ça qu'il me faut tac Tout de ce genre on va appeler bon, on est en 2021 2021 voilà, on va l'appeler AWDE. Tout doit réserver. On va changer la couleur. On met un truc de ce genre. On le glisse et on le met là. D'accord Du coup, on va le centrer. S'il veut bien. On supprime cette bannière. oui supprimer du coup on a notre pied de page qu'on peut enregistrer c'est pas cool ça tout ce qu'on a fait là il faudra aller regarder sur la version mobile à quoi ça ressemble et l'optimiser comme on a fait pour tous les autres une fois que c'est fait on l'associe à un la, autre page et on en a total ok on se retrouve dans le dans le cours prochain hein, pour, pour parler au fait de la pour parler de la de la de la de la de la bannière là, ok. Comment est-ce qu'on va travailler dessus? Si vous n'êtes pas encore euh, euh, abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Hein, et puis surtout, surtout, inscrivez-vous sur notre plateforme de, de formation gratuite pour pouvoir télécharger tout ce qu'on est en train de créer là, gratuitement, et l'utiliser pour votre site internet, pour développer votre activité, je veux dire. Ok, on se retrouve dans le prochain cours. Bye bye.